C'est bon. bon. Donc, du coup, vais... Bonjour à tous, euh, pour ceux que je n'ai pas vus merci d'être venu. Je vais vous présenter les, les résultats de, de l'étude que j'ai menée ici depuis avril donc, euh, 2019, euh, dans le cadre de mon stage de fin d'études. C'est euh, un travail qui s'inscrit dans le, une réflexion plus globale portée par le projet ÉcoTerrain, donc concertation à l'échelle terri... enfin, du territoire pour l'agroécologie. Donc, euh, qui est un projet de recherche action participative visant à appréhender les, les enjeux d'une gouvernance concertée euh, pour la transition agroécologique d'un territoire. Et dans notre cas, le territoire en question c'est les coteaux de Bascom, Donc, qui sont un site d'études à long terme euh, qui étudie le laboratoire. Euh, donc, il y avait plusieurs volets dans ce projet de recherche. Euh, et donc euh, mon stage, il a porté sur un des, des volets qui est l'analyse institutionnelle et l'analyse des politiques publiques. Donc, simplement, je voulais remercier Florian et Liliane qui sont présentes de m'avoir donné l'opportunité de faire ce stage et de travailler sur ce sujet. Donc, Le travail engagé il a visé à, en fait, à, à voir si les dispositifs de politique publique agricole pouvaient avoir influencé les pratiques des exploitants, notamment parce qu'on se place dans un contexte où il y a des incertitudes entre ce qui se dit, entre les orientations plus... Verte, enfin vert, le des orientations agricoles et les trajectoires des exploitations. Euh, et donc disposer d'un cas d'étude pour essayer de faire le lien, euh, pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes de changement entre orientation de l'action publique et les pratiques agricoles effectivement mises en œuvre, c'était assez euh, intéressant et surtout c'est un sujet actuel. Voilà, il y a, donc Les, les évolutions qu'ont connues les exploitations ces dernières années euh, sont aujourd'hui euh, très questionnées, notamment en regard de leurs implications et des problématiques sanitaires ou environnementales. Donc, euh, et, euh, donc plus pour revenir euh, à notre territoire, les coteaux de Gascogne, donc les évolutions qu'ont qu connues ce, ce territoire sont un peu similaires à d'autres endroits de la France évidemment. Donc une forte baisse du nombre d'exploitations avec une augmentation de la taille des exploitations parce que les surfaces exploitées, les cheptels eux, ne diminuent pas. Euh, il y a aussi euh, évidemment d'autres dynamiques, donc euh, une diminution très forte des ateliers secondaires d'élevage, une diminution très forte de la main-d'œuvre qui est remplacée par de la technique. Euh, voilà. Et malgré ça, bon, le, les, les coteaux de Gascogne se caractérisent toujours par une, par une spécialisation en polyculture et élevage. Donc euh, on n'est pas dans une hyper spécialisation, on est toujours sur des systèmes assez mixtes. Voilà, Aujourd'hui, les structures et les systèmes d'exploitation dans les coteaux, ils ont évolué. Ça s'est matérialisé aussi par des changements sociétaux et paysagers. Et les travaux de Dinafort ont souvent porté, pour, enfin, ont porté sur l'analyse du lien entre agriculture, paysage, biodiversité, hein, au regard de ce contexte évolutif. Et euh, on a peu souvent questionné le rôle des politiques publiques dans ce contexte et dans ces évolutions. D'où l'intérêt du sujet que, que j'ai eu à, à traiter. Donc, euh, pour appréhender l'influence des, des dispositifs de politique publique agricole en matière de pratique, mon premier questionnement ça a été de savoir quels sont les dispositifs qui s'appliquent dans notre territoire. Euh, dans un second temps, j'ai cherché à savoir de quelle manière ces dispositifs y sont reçus sur le terrain. Donc euh, qu'est-ce que voilà, la réception des acteurs concernés, donc quelles considérations ils en ont, quelles interprétations ils en font, est-ce que les dispositifs y sont appropriés ou est-ce qu'il y a des résistances Et donc ça m'a permis aussi de chercher à voir le rôle que les dispositifs ils peuvent avoir dans la définition et l'adaptation des systèmes d'exploitation. Euh, voilà, donc globalement, l'objectif général c'était de questionner le rapport que les agriculteurs des coteaux de Gascogne entretiennent avec les dispositifs de politique publique agricole qui sont mis en œuvre. Euh, donc, c'était quand même un travail qui a été assez exploratoire, une démarche ouverte. Euh, tout ce qui relève des, de la définition en amont donc des politiques et des dispositifs, ça n'a pas être du tout été questionnant, c'est vraiment focalisé sur ce qui relève de la déclinaison de leur mise en œuvre. Dans les, dans les territoires, euh, voilà. mais donc on s'intéressait aux leviers qui sont mobilisés par les dispositifs qui s'appliquent dans les coteaux pour comprendre comment euh, on, les, les individus sont influencés, mais plus que la dimension donc, instrumentale, on a aussi considéré la dimension institutionnelle en s'intéressant en fait euh, à des concepts d'acceptation, de légitimité des dispositifs et donc on se place dans l'analyse cognitive des politiques publiques agricoles, au sens où on a cherché à comprendre les effets que les dispositifs ont sur les systèmes de représentation des exploitants. Donc on a conçu un dispositif méthodologique adapté avec ce questionnement. Simplement de le présenter, c'était important pour moi de vous dire d'où je parle, parce que vraiment je pense que c'est important, voilà, dans la manière dont je fais mon... Travail, enfin, donc j'ai fait mon travail de recherche ici. Euh, donc les, les territoires des coteaux moi je ne le connaissais pas avant d'y aller, mais pour autant en fait ce sont des exploitations agricoles qui ressemblent fortement à l'exploitation de mes parents. Je suis fille d'agriculteur et euh, le milieu agricole c'est vraiment mon milieu. Donc euh, j'y évolue et je le connais bien, j'y tiens. Mais plus que ça, euh, par goût et par choix, je me suis formée pour devenir géographe spécialisée sur les enjeux agricoles. Et euh, j'ai aussi eu des expériences, notamment euh, donc, en DDT, Direction départementale des territoires, pour administrer les dossiers euh, de subvention PAC, d'où mon affinité pour les petits publics. Et je pense que voilà, ce tout, euh, il joue dans la manière que j'ai de, de faire ce travail. Et donc c'était aussi important sur, pour la méthodologie, euh, de la manière dont j'ai pu m'en rapporter aux acteurs rencontrés. Donc justement, il y a eu donc un dispositif, euh, euh, un dispositif, une revue des dispositifs de politique publique agricole dans un premier temps. A ensuite, un volet fort sur une enquête de terrain, avec deux volets. Un premier visant à faire des entretiens auprès d'agriculteurs. Donc On est parti des données qui avaient été établies entre 2006 et 2007 par le, des chercheurs du laboratoire d'INAFOR sur quatre communes des Coteaux, Eux, Esparon, Périssas et Saint-André. J'avais cette base de données-là que j'ai cherché à actualiser, notamment pour repérer les exploitations qui étaient toujours en activité. Et J'ai essayé de caractériser ces exploitations au jour de, de données qui pouvaient être liées au statut, à la spécialisation ou aussi aux données biogéographiques des parcelles pour essayer en fait de disposer d'un échantillon diversifié d'exploitants et d'exploitations en faisant l'hypothèse que ben, les discours ils pouvaient euh, évoluer en, en fonction des exploitations et des situations. Voilà. Et du coup, également, il y a un guide d'entretien qui a été conçu pour, euh, voilà, pour le, la, le déroulé de ces entretiens, qui visait à ce que les agriculteurs s'expriment sur leur trajectoire d'exploitant, en commentant la trajectoire d'évolution de leur exploitation. Et on n'a pas cherché à les faire parler spécifiquement des dispositifs de politique publique, en fait, on faisait l'hypothèse que c'est un facteur parmi d'autres qui rentre dans la définition des systèmes, mais qu'il ne fallait pas considérer que celui-là. Ça aurait été une erreur parce qu'il y en a plusieurs, c'est des voilà, systèmes qui définissent de manière complexe. Le deuxième volet, c'est donc des entretiens auprès de personnel en charge du conseil, de la gestion, de l'administration des questions agricoles. Euh, donc juste ce volet là il est un peu différent dans mon étude au sens où euh, les entretiens ils ont eu lieu euh, plus tard dans l'été donc ça n'a pas été euh, traité de, avec, euh, de la même manière voire il y en a certains qui n'ont pas encore été traités donc euh, voilà c'est juste qu'ils sont considérés de manière différente mais l'objectif de ces entretiens c'était de chercher à voir euh, quelle vision ils avaient eux du rapport agriculteur-dispositif de politique publique mais aussi de comprendre comment ces acteurs ils peuvent voilà, mobiliser les dispositifs, quel rapport ils en ont, quelles considérations euh, ils ont euh, à, à ce sujet. Euh, je pense que tout. Et si oui, l'ensemble des données, donc euh, le revue, la revue des dispositifs et les entretiens ont tous été analysés de manière qualitative. Donc, euh, je n'ai pas recouru à euh, l'usage de logiciel, tout simplement à cause de, du temps, de la contrainte de temps que j'avais. Donc, j'ai fait des grilles d'analyse, de, euh, moi, euh, thématiquement. Voilà, donc ce qu'on peut dire d'abord en termes de résultats, c'est que euh, ce qui ressort de la revue des dispositifs de politique publique, c'est qu'on relève des dispositifs qui sont nombreux, euh, qui émanent principalement du système PAC, mais pas que. Il y a aussi euh, des dispositifs qui émanent d'autorités plus locales, et en Haute-Garonne, c'est notamment le cas de, de l'action du conseil départemental, qui est vraiment volontariste et euh, assez dense. Euh, il y a une pluralité d'acteurs qui interfèrent dans la déclinaison de ces politiques publiques, agricoles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la déclinaison de ces dispositifs, elle est permise par les acteurs de terrain publics et privés, qui sont très ancrés. La pluralité des acteurs aussi, elle s'accompagne d'une pluralité des échelles. Donc les dispositifs peuvent être conçus à différentes échelles, ils peuvent avoir différents territoires d'application. En termes d'orientation, il y a vraiment un verdissement, comme euh, le dit dans les dispositifs, qui vise à davantage prendre en compte euh, l'implication le, des pratiques agricoles euh, en termes environnementales. Euh, il y a notamment une considération plus poussée pour les pratiques et les modes de production que pour la seule finalité productive, Donc en contraignant certaines pratiques qu'on pourrait juger mauvaises, ou bien aussi en incitant à va se conformer à un cahier des charges tel que celui de l'agriculture biologique, par exemple. Et dans le même sens, il y a une ouverture donc des, du soutien public à des considérations rurales et non plus strictement agricoles, au sens où, par exemple, le second pilier va s'intéresser à des dynamiques socio économiques dans les territoires, mais aussi parce qu'on se met à prendre en compte les éléments qui composent le milieu et les paysages, par exemple. Donc les surfaces d'intérêt écologique, notamment, qui sont développé Et euh, euh, toujours donc euh, sur des considérations, normales, on se met aussi à considérer davantage les enjeux et les caractéristiques des territoires en concevant des dispositifs territorialisés. Donc les mesures agro-environnementales et climatiques sont emblématiques. Et dans les coteaux, il y en a une qui est déclinée, qui est spécifique au système en polyculture élevage, qui a été souvent abordée dans l'entretien. Euh, ce qu'il faut dire de l'ensemble des dispositifs étudiés, c'est que souvent, majoritairement, ils mobilisent coercition et incitation de manière conjointe, parce que ce sont des dispositifs euh, qui incitent à, par le, enfin, en permettant d'accéder à des subventions, mais pour accéder à ces subventions, il faut être éligible aux critères et respecter la réglementation. Voilà, donc ça c'est vraiment de manière générale, tous les dispositifs de politique publique relèvent de, de ce, de ce schéma-là. Euh, ensuite, je dis pas de bêtises, oui. L'ensemble des dispositifs, souvent, il intervient à l'échelle individuelle des exploitations, c'est pas des soutiens collectifs. Euh, donc pendant longtemps, ça a été des soutiens à l'investissement matériel mais désormais c'est aussi des soutiens à l'investissement immatériel, donc en soutenant la formation ou l'accompagnement au changement de pratique. Et pendant longtemps, il y a, depuis longtemps, pardon, il y avait aussi quelques dispositifs relevant de l'échelon collectif, notamment sur l'acquisition de matériel partagé, en Cuba notamment. Et aujourd'hui, par rapport à ce, cette tendance générale, il y a des dispositifs qui se veulent novateurs, notamment ceux issus de la politique nationale du programme agroécologique pour la France, euh, les gi 2 ou le groupe des 30 000, au sens où ils, ils conçoivent les, la visée de, du dispositif euh, en concevant une matérialisation collective et aussi en soutenant des investissements matériels et immatériels. Donc ils conçoivent des. Enfin, un ensemble, un tout, euh, de manière plus novatrice. Donc, ensuite, globalement, ce qui a été observé euh, lors des entretiens, c'est que les exploitants sont dans des positions et ils doivent continuellement s'adapter. Et au regard des, des évolutions, des trajectoires des, des exploitations que l'on a enquêtées, on propose ici une catégorisation en trois temps. Donc il y aurait ceux qui s'adaptent, euh, c'est-à-dire qui sont dans des positions et ne font que réagir aux injonctions et aux contraintes économiques. Il y a ceux qui changent, qui sont plus dans un suivi de l'évolution progressive du système agricole et notamment euh, qui bénéficient des soutiens, euh, enfin, des soutiens qui, pour euh, changer les pratiques. Et ensuite, il y a un dernier groupe, c'est ceux qui persistent, qui sont eux, en fait, dans une position où ils maintiennent une exploitation qu'ils ont conçue euh, comme étant compatible avec des convictions voilà, qui, se, qui leur sont propres. Non, pas d'autres choses à dire en ce sens. Donc pour ceux qui s'adaptent comme pour ceux qui changent, euh, ils conçoivent leur système d'exploitation en lien avec les dispositifs de politique publique agricole. Euh, mais c'est juste que le niveau d'intensité de l'appropriation du dispositif, il n'est pas le même. Euh, ceux qui s'adaptent, euh, ils sont vraiment euh, contraints et dépendants des dispositifs. Donc changer de pratique, c'est beaucoup plus difficile pour eux de pour le changer en dehors de ce qu'amène ce qu à faire. Le, les dispositifs. Ceux qui changent, ils ont une marge de manœuvre qui est un peu plus grande que ceux qui s'adaptent. Donc, euh, ils arrivent plus facilement à bénéficier des systèmes pour innover et modifier leurs pratiques agricoles. Et ceux qui persistent, ils ne conçoivent pas leur système d'exploitation en lien avec les politiques publiques c'est vraiment strictement sur leurs conditions propres. Donc, euh, les dispositifs n'ont pas de lien pour eux. Donc justement, en dehors de ceux qui persistent on observe un lien direct entre dispositifs de politique publique agricole et pratique. donc Dans les tiers des exploitants qu'on a rencontrés, il semble qu'il y ait deux facteurs majeurs qui jouent dans la définition des systèmes d'exploitation, ce sont les incitations financières et la réglementation. Les incitations financières, notamment au jour du fait que les prix des produits agricoles, ils sont définis sur les marchés en considérant le rôle compensatoire des soutiens publics. Donc du coup, euh, voilà, ils sont établis à des niveaux plus bas qui prennent en compte ces incitations financières. Et le, la réglementation, c'est parce que pour bénéficier des, des soutiens publics, eh bien il faut respecter la réglementation. Donc euh, les deux sont vraiment intrinsèquement liés et liés au dispositif. Mais bien que les exploitants soient pris participent de ce système de, de subvention euh, tous déplorent sa lourdeur et parfois on a même relevé chez eux un euh, manque de compréhension relatif aux politiques et aux dispositifs euh... et donc c'est le schéma qui est là pour vous donner à voir que entre les dispositifs qui sont mobilisés depuis ah ben, depuis les décideurs publics, Catastrophe. Ouf. Ça va disparaître, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Mm. Donc, sur EZ. EZ. Merci. Merci. Donc, euh, le, donc depuis les décideurs publics qui mobilisent des dispositifs pour agir sur les exploitants, euh, en fait, du fait de ce manque de compréhension, de cette lourdeur on a vraiment relevé sur le terrain qu'il y a le rôle majeur des professionnels, donc ceux qu'on a pu interroger, donc que ce soit ceux du conseil, agricole de la gestion, de l'administration, qui vraiment accompagnent les exploitants pour faire dans leur rapport au dispositif. Et vraiment, c'est pour ça que je les qualifie d'intermédiaires, parce que vraiment, ils, sont, ils apparaissent assez indispensables. Et ce rôle fort des acteurs de terrain, il contraste nettement avec la distance, en tout cas un ressenti de distance fort qui est ressenti de la part des exploitants vis-à-vis -vis des décideurs. Donc ils qualifient de « eux ». C'est un classique « nous » et « eux ». Et ça, ça se matérialise notamment par des formes de rejet des dispositifs que les décideurs mettent en œuvre. Donc que ce soit des avis critiques, que ce soit le refus d'entrée dans des dispositifs, voire un non-respect de certaines réglementations. Donc, tout ça participe globalement d'une appréhension, appréhension qui est négative des dispositifs. Mais il faut, voilà, à chaque fois, ce sont des appréhensions individuelles. Tous les exploitants ne considèrent pas négativement euh, les mêmes dispositifs, que ce soit en tout ou partie. Mais aussi, tous les dispositifs ne sont pas appréhendés négativement. Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail. Et vis-à-vis -vis de cette distance entre eux et nous, il y a aussi une forme de détournement euh, des dispositifs, donc qui relève d'une capacité d'adaptation des exploitants. Euh, ils se, se jouent hein, de cette distance et donc ça crée des effets d'aubaine, euh, de sorte qu'ils en fait puissent bénéficier d'un dispositif en profitant, en fait, en profitant de l'intérêt financier, mais en ne s'appropriant pas pleinement ce qui est porté, véhiculé par le dispositif. Donc ils ne vont pas pleinement s'approprier la pratique ou euh, pas vraiment la mettre en œuvre ou juste le strict minimum. Et euh, typiquement, ces cas d'étournement, ça peut, ça peut être le cas dans des contractualisations de MAE. Donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour correspondre aux critères d'éligibilité. Mais aussi, euh, dans le cas de, ça a été pointé dans le cas de conversion en agriculture biologique. Ensuite, pour revenir au lien entre dispositifs de politique publique et changement de pratique agricole, là il y a deux motifs principaux qui sont évoqués par les exploitants c'est d'abord la recherche d'une production à moindre coût, et ensuite la satisfaction d'injonctions, qu'elles soient sociétales, réglementaires, commerciales. Et ces deux motifs ne sont pas du coup pleinement déconnectés des dispositifs, bien que les dispositifs ne soient pas toujours à l'initiative de ces motifs. Ensuite, on a relevé chez les exploitants des démarches réflexives qui peuvent se concrétiser dans, notamment dans le dispositif d'expérimentation collective. C'est notamment le cas chez ceux qui changent et chez ceux qui persistent. Ils essayent voilà, de porter des réflexions comment changer et ils vont pouvoir les expérimenter dans le cadre d'un GI2E où il y a les, les, groupes de, les groupes des 30 000 qui vont permettre d'accueillir de nouvelles pratiques. Et voilà, Il ne faut pas oublier le rôle des facteurs psychologiques individuels parce que tous les exploitants ne se rapportent pas au dispositif de la même manière, tous n'ont pas la même motivation, n'ont pas le même niveau de conviction. Et aussi, par exemple, il y a le cas des exploitants qui ne se sentent pas la capacité de changer, notamment au regard de leurs contraintes économiques. Donc ça, ce sont vraiment des facteurs psychologiques qui rentrent en compte et qui sont donc à considérer quand on s'intéresse à la réception des dispositifs de politique publique. Et donc, en ce sens, on a relevé, dans, au regard des discours des, des exploitants, que les dispositifs pourraient être davantage incitatifs en soutenant différemment les exploitants de ce qui est fait actuellement, notamment concernant, euh, on a établi un, un lien qui n'est pas toujours systématique, mais qui existe euh, entre le fait d'avoir une reprise sur l'exploitation et euh, être, avoir changé ses pratiques, avoir en tout cas une sensibilité pour changer ses pratiques, et c'est aussi le cas, il euh, y a un lien qui a été relevé entre la charge de travail et le changement de pratique. Donc euh, mieux soutenir l'évolution des pratiques, ça, ça pourrait permettre, en fait, de faire, si on allait plus loin dans le, la prise en compte des coûts d'apprentissage et euh, des, aussi euh, des coûts relatifs à un accroissement de temps de travail quand on change de pratique, ça, pouvait, ça pourrait permettre de soutenir l'évolution des pratiques agricoles euh, en vue d'une transition agroécologique. Et donc, parler de bonnes pratiques, ça sous-entend qu'il y en a des moins bonnes pour l'agro-socio-écosystème, mais ça renvoie en fait au fait qu'on est dans un jeu de légitimation autour d'une vision de l'agriculture, en ce moment, on est vraiment dans une lutte à la légitimation d'une vision par rapport à une autre ou par rapport à d'autres, d'ailleurs, qu'il y en a plusieurs. Et que ce jeu, donc les agriculteurs, ils prennent pas, les décideurs publics, ils prennent pas. Et donc ça amène à la vie d'expression et d'analyse différente, notamment sur les enjeux agro-écologiques. Les solutions proposées ne sont pas forcément les mêmes. L'analyse des problèmes n'est pas forcément la même. Et ça, ça se, tra ça se sent et ça se traduit dans les orientations de politique publique. Donc les dispositifs, ils s'obtiennent des fois des formes différentes d'agriculture. Et ça s'est relevé dans le discours des exploitants, il relève pour eux ce qui est des incohérences au regard justement des enjeux, de ce qu'ils ont compris, des enjeux de la transition et de ce qu'ils lisent dans les dispositifs. Donc voilà, ils ont plusieurs fois fait part d'incohérences. Et ce tout, outre cette lutte à la légitimation, cette, enfin, cette lutte elle est aussi en lien avec le fait que les savoirs et les techniques ne sont pas aujourd'hui stabilisés sur les moyens de produire avec une faible implication environnementale. Donc, ben là, on peut faire référence au débat entre... Agriculture de conservation, agriculture biologique, et donc ça participe à des dynamiques d'évolution aux directions et intensité variées. On retrouve ça chez les exploitants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien entre dispositifs de politique publique et pratiques agricoles, mais que les effets ne sont pas uniformes, ils ne sont pas toujours ceux escomptés. Il faut vraiment se rappeler que les orientations des dispositifs elles sont à chaque fois réinterprétées à partir des systèmes de représentation des exploitants et au jour de contextes personnels qui sont liés aux exploitants mais aussi aux exploitations. C'est ce qu'on a vu nous avec en considérant aussi la trajectoire d'évolution des exploitations et que quand on s'intéresse à la réception des dispositifs il faut vraiment considérer que les dispositifs de politique publique et leurs effets ils sont en lien avec un faisceau d'agir complexe, ce que j'appelle un faisceau de raisons d'agir complexe c'est qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent être pris en compte, économiques, sociaux, personnels, psychologiques, institutionnels, biogéographiques, et que donc, tous ces éléments ils peuvent compter, et donc quand je dis dans son agencement c'est au sens où euh, chaque facteur ne va pas forcément compter de la même manière pour euh, tous les acteurs qui ne sont pas forcément présents non plus et les liens ne seront pas les mêmes d'un facteur à un autre. Et que les dispositifs donc, en faveur des, des pratiques agricoles plus vertueuses sont effectivement, enfin, ont effectivement euh, des, des implications sur les pratiques agricoles, ceux qui amènent à des pratiques plus vertueuses, notamment l'agriculture biologique ou le soutien au système herbagé, euh, sont perçus comme une opportunité par les exploitants aujourd'hui. Et sauf que cette opportunité ne peut être que peu strictement économique, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'intéresser simplement au niveau des stations financières et non pas à l'acquisition d'une nouvelle technique ou euh, voilà, trouver un intérêt à changer leur système d'exploitation. Donc, ils sont plutôt dans une dynamique de court terme. Euh... Oui, donc et en ce sens, les dispos ces dispositifs-là, en faveur de pratiques plus vertueuses, ils seraient comme détourné, au sens où normalement, ils soutiennent un temps pour que le changement de pratique il soit pérennisé à plus long terme. Sauf que dans notre cas, vraiment, euh, il y a une forte partie des évolutions de pratique qui, sans un soutien financier, elles ne demeureraient pas, elles ne seraient pas reconduites. Donc c'est un ça qu'on ne peut pas forcément parler d'un changement, mais bien d'une adaptation des pratiques au regard de, de l'opportunité des, des soutiens. Donc voilà, c'est une opportunité pour les exploitants, mais il ne semble pas que ce soit une priorité pour l'instant de changer vers des pratiques plus vertueuses, bien qu'ils aient conscience des problématiques agro environnementales et des enjeux de les entretiens. Et enfin, pour terminer, simplement, un des sujets aussi qui est revenu de manière assez forte, c'est la responsabilité des décideurs publics. Les exploitants agricoles attendent qu'ils soient présents à leur côté pour changer, parce qu'ils estiment qu'ils ont été et sont toujours partie, une partie fondamentale forte du système agricole, et aussi parce qu'ils considèrent, que les, exploitants, euh, euh, ils considèrent euh, les décideurs publics comme les responsables de l'intensification du modèle agricole et de ses conséquences. Donc ils attendent de d'eux qu'ils soient présents pour euh, les accompagner dans le changement. Et, euh, donc par exemple, en ce moment, tout, toutes les démarches qui relèvent de la relocalisation des systèmes alimentaires, ça peut être un, un moyen pour les acteurs publics de soutenir l'image et la dynamique des, des exploitants, euh, voilà, en participant à, à, à soutenir leurs efforts pour, pour les territoires. Et il y a un autre élément qui est ressorti fortement comme étant un moyen de soutenir le, le changement, c'est la considération pour les conditions sociales des exploitants euh, plusieurs fois les, les, les problématiques relatives au niveau de revenus et au niveau de protection sociale euh, sont ressorties et euh, vraiment euh, pour l'instant du point de vue des exploitants euh, les efforts qu'on leur demande pour procéder à la transition écologique ils ne les considèrent pas juste au regard du niveau de revenus dont ils disposent du niveau de protection sociale dont ils disposent donc vraiment, il semble essentiel que pour procéder à la transition agroécologique, on considère ces conditions-là. Sinon, pour l'instant, les exploitants ne pourront pas, enfin, en tout cas de leur point de vue, ne pourront pas effectivement mettre en œuvre les efforts attendus. De... Voilà, globalement, pour tout ce qui en eu lieu des résultats de cette étude. Donc...